On peut dire que vous êtes millionnaire ou bien milliardaire ouais. Non, non, choisissez. Vous êtes millionnaire ou milliardaire C'est qui est su, il <rire> Pouvez-vous répondre, à Pouvez -vous répondre clairement à la question En couple ou célibataire Non, célibataire. La loi dit, étant donné que vous êtes un homme de droit, que tant que vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire. Est-ce que vous êtes en couple Célibataire. Célibataire. Vous êtes quelqu'un dans votre vie <rire> Célibataire. Donc, je rappelle vous. que vous avez juré. Vous, vous, vous de êtes en train de faire la langue de bois là, monsieur non, non, non monsieur justement, mais Répondez mais à nos questions. Je réponds à la question. Vous êtes toujours célibataire. Donc oui. vous êtes seul, vous sautez avec personne. Oui. Un cœur à prendre Non. Un cœur déjà pris Non plus. <rire> vous dites que vous étiez seul. Vous n'avez pas de go là-bas Non, non, non. Parce qu'ici, on nous envoie un dossier, hein Ah oui, dites-moi. On nous envoie un dossier, on dit que vous étiez une fille là-bas. Mm -hmm. Vous étiez une fille dans, dans, dans, dans la voiture. Ou bien. Monsieur bachelor Donc, répondez, hein, répondez à la question. Non, hein. quand j'ai nous la dego, on dit Je ne veux pas ma on dit pas que lui eu le on dit que lui le bachelor. Je n'ai pas compris. Il dit, vous vous, avez, vous, vous, vous devez choisir un dogo. Mm -hmm. Eux, ils ont un dogo. On son dit son Mais bah, Vous vous êtes dogo, <rire> on dit que vous, vous êtes bachelor. Pourquoi il, il était avec les filles. Quelle fille ouais. Dites la vérité, quelle fille mais elle était à quelle fille dites, dites le nom. Elle est, elle est, elle est claire puis elle, est, elle, est, elle était belle. Hein <rire> c'est la partie qui t'a fait mal. Ouais, c'est la partie qui t'a fait mal aussi. Dans la piscine, la simplicité n'a pas dit, quoi là-bas Parce que dans la piscine, on a vu que vous avez une main en bas de l'eau et l'autre main en cadant Nadia. Que faisait cette main en bas de l'eau Sous pratonis la main fantôme. Qu'est-ce que ça faisait, monsieur Je le bachelot vais... <rire> On attend une réponse, de votre part. Vous, vous, vous, vous monsieur Bachelor rit. Quelqu'un qui est profond, comme Stéphanel, profonde. Donc vous avez et estimé et qui, que Nadia n'était pas qui... vraie. C'est ça, vous avez estimé que Nadia n'était pas vraie, c'est ça. Mais il y a quoi, qu'est-ce qui se passe <rire> hein Il y a des Mais, mots, il y a, y a des, des mots. On dit vous avez après, beaucoup oui, les films métis aussi. C'est pour ça qu'ils étaient beaucoup dedans. <rire> ouais, ouais, on nous a dit ça. Non, il n'y avait, avait pas autant. Il y avait quoi Il n'y avait que deux métisses dedans. Deux métis, mais c'est eux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc vous aimez les filles métisses. Vous pouvez assumer ça déjà quand même. C'est pas non. mauvais. Au final. Vous avez regardé, parce que j'entends dire, oui, euh, tu as perdu notre temps, tu as perdu notre temps. Voilà, c'est euh, ça. Déjà, déjà, déjà frère, je n'étais pas obligé à regarder. Ça, c'est un peu Ah non, non, non, non vous ne pouvez pas dire ça. Hein vous ne pouvez pas dire <rire> que bah, vous ne nous avez pas oublié. Bah, c'est notre non. télévision, on regarde <rire> ce qu'on veut, monsieur Mais... le bachelor. Quand <rire> même, c'est nous on paye. Non, non, non, non, non, non oui. je rigole mm -hmm. Mais en fait, c'est-à-dire, là, vous, vous m'avez accompagné mm -hmm. dans, dans mon avance.